Avec plus d'énergie renouvelable. Quand il n'y a pas de soleil, il y a de l'hydroélectricité, il y a de la cogénération avec le bois, avec euh, la méthanisation, il y a l'éolien qui vient se phaser euh, sur euh, quand le soleil ne produit pas, euh, eh bien l'éolien peut tourner. Et ensuite, derrière ça, on a, on a une évolution des usages, c'est-à-dire qu'on va programmer ses consommations et les choix. On, du poids un peu. on va programmer ces consommations électriques quand on va produire et on peut aussi également avoir des notions de stockage et de gestion du réseau d'électricité grâce aux voitures électriques. Donc tout ça c'est complexe et le gestionnaire de réseau Enedis a commencé à mettre en, boîte, en place des boîtiers qui s'appellent Linky pour préparer cette mutation du système électrique. Et on a besoin d'éolien. Alors Bien sûr, mais mais, mais, mais c'est une pièce, c'est pas. Mais, on va à tout prix mais, faire de l'éolien. Je pense que l'erreur, c'est que même si, si, si on n'est pas euh, favorable à la population, parce qu'en en fait, ce qui va euh, finir le département, et, et bien, alors mis à part, évidemment, Gérard, -Armé, la Bresse, les, la, cette zone voilà, touristique où l'immobilier euh, et, et monte. Hein, et, et, et donc on va finir nous avec des éoliennes, on va finir avec des panneaux solaires, on, on va finir avec euh, les, le, la méthanisation, voilà, donc les Vosges, nous, notre secteur, où on n'est pas nombreux, on n'est pas très riche, donc on va finir avec un bloco, Du du coup vous allez beaucoup plus riche, vous aurez plus ah de oui, valeur. Ah oui, vous pensez qu'on sera plus riche là, non, vous non, pensez non, que... Non, que... manière, les, les méthanisations, c'est déjà du privé, euh, oui, mais le privé oui. ou pas, euh, pas. Le, le, le photovoltaïque, ça va être les trois quarts du privé parce que si euh, si on laisse faire, bon, aujourd'hui, on n'aura aura pas tous. Alors, vrai, final c'est privé ou pas Alors, non. alors, je sais pas sincèrement, j'ai aucune idée. Vous savez, je veux dire, Radebe près de la papetrice ça, ça, ça la sème. Donc, pas... alors, attention, hein, c'est peut-être bien. Hein, je dis ça, je sais pas. Donc, ça voyez, c'est pas si. Mais, mais alors, donc, maîtrisé, voilà. on on va finir. Euh, je veux dire, riche, on vous écoute. Alors, imaginez. Je ne sais pas, moi je suis riche, vous je c'est quoi quand on est riche, je parle pour tout le monde à mon avis, mais on est riche quand on est chez nous tranquille, qu'on peut faire notre jardin, qu'on a notre paysage, qu'on travaille pour restaurer donc une maison, qu'on peut donner avec une valeur intéressante à nos enfants, qu'on peut se promener en forêt, qu'on peut faire une maison d'autre, et qu'il y ait... Évidemment, peut-être des problèmes, je veux dire, d'électricité, mais vous les mettez déjà trop près. C'est bien trop près. Vous nous, sacrifiez, c'est sacrifier cette zone. Ça, ça, ça s'est passé comme ça dans le Larzac, maintenant c'est capitalisé, il y a, il y a beaucoup d'argent. Bon, voilà. Eh ben, mais ça s'était passé comme ça au début dans le Larzac aussi. Voilà. Et là, vous êtes en train de nous sacrifier.